Ça te dit tu quelque chose Les répétitions et la méthode des katas de répéter pour s'améliorer. Même Monsieur Toyota en a parlé. Oui. Ben, imagine-toi donc que pour apprendre à chanter, à danser, à parler de la bonne façon, pour donner le goût au monde de nous écouter. Ben. Il faut répéter, répéter, répéter, comprendre, intégrer, mais mettre ça à notre main aussi pour que ce ne soit pas mécanique. « Oh, et toi? Est-ce que tu es très bon au piano? Tu répètes? »« Moi, je répète mes dodos. C'est ma maîtresse qui répète le piano. » Et oui, elle répète beaucoup pour améliorer ses techniques, mais éventuellement, elle met tout ça à son style et sa personnalité.